Alors, l'objectif était donc de voir ce que pouvait apporter un parcours euh, en termes de limitation des intrants. Je parle d'intrants des produits phytosanitaires, par exemple. Okay. Donc, est-ce que en, en bio, en fait, euh, les éleveurs utilisent traditionnellement de la phytothérapie, donc des, par exemple des huiles essentielles. Est-ce que si on plantait directement sur le parcours, ces plans dans lequel, sur lesquels on, on extrait des huiles essentielles, est-ce qu'on pourrait avoir cet effet euh, retrouvé, donc, euh, notamment l'effet antiparasitaire euh, des huiles essentielles Donc, c'est un moyen de valoriser le parcours d'une manière originale. En fait, euh, voilà, il apporte euh, directement le traitement, la en fait, euh, mise à disposition du traitement des animaux pour les animaux qui auraient, besoin de, qui auraient des problèmes parasitaires et donc qui auraient besoin d'être traités. Donc on a choisi quatre espèces euh, végétales qui euh, présenteraient un intérêt antiparasitaire. Donc il s'agit de l'ail, du thym, fenugrec et tanaisie. En recherchant un petit peu dans la biblio et euh, surtout euh, auprès des éleveurs quelles pratiques, euh, quelles huiles essentielles ils utilisaient pour lutter justement contre le parasitisme. Donc il en sortit euh, plusieurs euh, espèces et donc nous ensuite on est intervenu pour euh, déterminer lesquels étaient le plus adaptés à nos conditions pédoclimatiques pour que les, la, la plante puisse se développer sous nos, sous nos conditions en fait, environnementales. Donc on, va les, on les a plantés à différents endroits du parcours et donc on veut voir si l'animal déjà va sur ces zones, le consomme et ensuite si, il a bien un intérêt, si ces espèces ont bien un intérêt antiparasitaire. Au niveau du parasitisme, je parle uniquement du parasitisme interne, helmintique notamment. C'est-à-dire -pa euh, Les vers. Pas de parasites externes. En fait, on, vu qu'on on plantait des espèces euh, végétales intéressantes, euh, thérapeutiques, on peut dire, sur le parcours, euh, avec une répartition très homogène, on voulait qu'il n'y ait aucun autre élément qui puisse perturber justement la consommation de ces végétaux et le fait que l'animal aille consommer ces végétaux ou non. Euh, on a bien vu que la présence d'un arbre euh, modifiait son comportement et donc on ne voulait pas avoir d'effet euh, euh, parasite en fait, sur euh, notre, euh, notre, euh, notre étude. Donc les, comment va se dérouler euh, cette étude donc, euh, On va donc réaliser des mesures de comportement pour voir euh, quel animal sort, donc quel animal va sur les parcours et donc potentiellement va jusqu'au plan, euh, donc, euh, les espèces végétales qu'on aurait euh, euh, mis en place. Euh, donc, ça, ça, ça fait par des mesures de comportement avec euh, en suivant les animaux qui sont équipés de, de ponchos. Ensuite, on fait des récoltes de fientes le lendemain de ces mesures de comportement, donc justement pour rechercher des molécules qui sont présentes dans les végétaux et donc estimer la consommation de ces végétaux. Et dernière étape, euh, au moment donc, euh, de l'abattage, on recherche les parasites, donc on fait une autopsie et on recherche les parasites euh, internes euh, sur un panel euh, d'animaux euh, qu'on aura considérés comme plutôt explorateurs, donc qui auraient potentiellement consommé beaucoup ces végétaux, et des animaux aussi plutôt casaniers, qui eux seraient peu sortis et donc qui auraient consommé peu de, de ces végétaux. La dernière étape, c'est de voir, euh, donc euh, là au niveau du consommateur, est-ce que si l'animal consomme ses végétaux, est-ce que ça a un impact sur sa qualité, la qualité gustative, la qualité sensorielle de ce produit Donc on, on a un laboratoire d'analyse sensorielle euh, sur le site, et donc euh, on essaiera de voir si euh, les animaux qui sont le plus sortis, qui ont le plus consommé de ces végétaux, est-ce qu'ils ont... Euh... Est-ce qu'il y a un différence Voilà, sur... au niveau sensoriel. D'accord, donc au niveau gustatif Tout à fait, faut... d'accord. Oh. Oh, Déjà, on a suivi un peu euh, les performances zootechniques de, ne, de notre élevage, dès les deux bandes qu'on a menées, euh, pour vérifier dans un premier temps que, en fait, que la présence de plantes aromatiques sur les parcours pas, euh, ne perturbait pas le, les performances de l'élevage, que ça n'avait pas une incidence négative sur les performances globales de l'élevage. Donc là, on confirme bien qu'on a des performances qui sont comparables à ce qu'on obtient euh, classiquement sur dans notre élevage, donc euh, pas de problème euh, euh, par rapport à la présence euh, des, des plantes, euh, pas de problème non plus euh, euh, sanitaire extérieur en fait qui pourrait du coup compromettre euh, tous les résultats de l'expérimentation. Donc euh, on est plutôt en conditions favorables pour exploiter les résultats. Euh, donc les premiers résultats, c'est euh, au niveau de la consommation des plantes, euh, on observe vraiment euh, une grande différence au niveau de l'attrait la, des animaux pour euh, certaines plantes et pas d'autres. On a suivi donc, le, le comportement des animaux, on a essayé de voir jusqu'où ils étaient capables d'aller sur les parcours pour euh, consommer ces plantes. Et donc le fénugrec, ils sont été jusqu'au plan qui était complètement au fond du parcours. Donc vraiment, il y a, et ils ont euh, tout consommer très rapidement donc il y a vraiment un attrait très très fort pour cette plante là. Pour l'ail et la tanésie en fonction des, des bandes, donc des saisons, euh, il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre, bon c'est lié à la euh, le fait que l'ail en automne par exemple est quand même beaucoup moins vert qu'en printemps, et euh, par contre pour le thym vraiment on n'a rien eu, aucune consommation, les animaux y allaient, se couchaient dessus mais ne consommaient pas du tout. Donc euh, on a déjà une idée de du fait que l'animal euh, peut choisir des plantes, de les consommer ou de ne pas les consommer. Donc le, ne, notre projet, en fait, c'est avoir une idée de l'automédication. Un animal qui est malade, est-ce que de lui-même, il va se soigner en consommant des plantes Donc là, déjà, on a une, une information sur le fait que l'animal est capable de privilégier certaines plantes plutôt que d'autres. Euh, voilà. Ensuite, donc, on a regardé l'état parasitaire de nos animaux. Donc là, euh, en fait, on n'a rien. Euh, aucun parasite, euh, donc c'est uniquement les parasites internes du tube digestif, euh, de, thyl, de style euh, coccidie et ascaridée euh, Et donc, euh, que ça soit pour les explorateurs ou les casaniers. On avait classé un petit peu nos animaux en y fonction de leur comportement. Les animaux plutôt explorateurs euh, étaient plus parasités que les animaux casaniers, mais ces animaux explorateurs allaient aussi consommer potentiellement plus de plantes. Et donc, on a. Euh, on n'a rien du tout comme, comme parasite. Donc on a voulu compléter en fait ces résultats par une autre expérimentation. Donc là, on partirait d'animaux déjà parasités, qu'on pourrait isoler euh, euh, en cage individuelle, et on pourrait leur proposer donc euh, chaque plante, euh, chaque animal aura accès à une seule plante. Donc on va distinguer l'aliment de la, la plante à propriété antiparasitaire pour vraiment que l'animal qu'on ne force pas l'animal à consommer ses plantes que c'est vraiment de lui-même qui va consommer ses plantes. Euh, et on va voir si donc, euh, ces plantes ont un effet si on arrive à stopper l'infestation parasitaire. Donc on va tester les quatre plantes, même, même le thym qui est censé euh, que l'animal ne consomme pas, mais c'est pour vérifier qu'en condition expérimentale, il n'y a pas un changement de comportement. Et on va tester aussi des plantes qui n'ont pas de propriété antiparasitaire pour voir si euh, l'animal, quand il est infecté, il a un comportement différent en fonction que la plante ait, a des propriétés antiparasitaires ou n'en a pas. Est-ce que... Euh voilà, il y a vraiment une idée d'automédication. Est-ce qu'il est capable de distinguer une plante qui peut le soigner d'une plante qui n'a aucun intérêt euh, Voilà, on va avoir évidemment des témoins, donc des animaux qui sont infectés et auxquels on ne donne pas de plantes, pour voir si on maintient le, le taux d'infestation, et des animaux qui ne sont pas infectés auxquels on donne des plantes. Et ça nous permettra de comparer la consommation en plantes. Est-ce qu'un animal qui est infecté consomme plus de cette plante antiparasitaire plutôt qu'un animal qui... Euh, à côté d'un ami qui n'est pas infecté. Euh, premièrement euh, je dirais là on s'est limité à quatre espèces euh, qui répondaient euh, bon, déjà à ce qui était pratiqué aussi surtout à nos conditions pédoclimatiques et nos conditions expérimentales euh, je pense qu'il y a plein d'autres espèces qui seraient intéressantes euh, d'étudier et donc euh, de mettre en place dans des élevages ou dans d'autres sites euh, où des conditions expérimentales sont différentes pour euh, justement voir si euh, on retrouve cet euh, intérêt euh, parasitaire. Ensuite, autre suite possible, c'est au niveau de la consommation des végétaux. Essayer de comprendre pourquoi l'animal consomme ces végétaux, quel intérêt, quel intérêt ça a pour lui, d'une manière générale, que ce soit des espèces qui auraient des propriétés thérapeutiques, mais aussi un couvert végétal quelconque, pourquoi l'animal consomme ces végétaux, quel, voilà, quel intérêt ça a pour lui